Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 94 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Orc Must Die 2 Euh 2, <rire> tout simplement Alors Orc Must Die qui est un jeu de, de tower defense on va, on va dire ça comme ça Donc c'est parti, on va jouer, on va prendre le mec On peut prendre un des deux Donc on prend le mec, on va s'appeler Sylvanus Et c'est parti, alors Donc voilà, il y a des niveaux, on va se mettre en apprenti Pour pas que ce soit trop compliqué Voilà, histoire, et on joue donc là, on a les différents contrôles du jeu qui nous expliquent un peu qu'est-ce qu'il y a un peu partout. Et voilà, c'est parti. C'est donc ça mon destin. Finir emprisonné, piégé, dépossédé de mes pouvoirs. Je méritais tellement mieux. C'est moi qu'ils cherchaient. J'étais leur reine jadis. Maintenant, ils seront mes bourreaux. Et puis, soudain, une faille est sortie de nulle part. Elle était différente, plus fragile. J'ai senti que je retrouvais une once de pouvoir, mais ce n'était pas assez pour contrôler le moindre petit orc. Pourtant, cette faille était ma porte de sortie. À peine l'avais-je franchi que je l'ai vue, lui. Il était là, planté devant moi, avec son sourire de benet collé aux lèvres. Je n'avais qu'une chose à dire. Toi qui a fait ça. Allez, donc c'est à quoi, nous de jouer. Euh, donc, oui, oh, là, je tombe par toi terre. Toi vous voyez la, la mini carte en haut à droite. Donc, euh, euh, vous voyons le trajet, enfin euh, la mini-map qu'il y a, le trajet qu'il y a. Euh, euh, ce que vous voyez passer, c'est un, un, un petit chariot. Alors, nous, on a des items ici. Hop là, ça c'est des pièges. Donc, ça se joue en tower defense, comme je vous ai dit. Donc, on va aller poser des pièges. Alors, j'essaie de retrouver un peu les mouvements. Voilà. On va aller poser des pièges parce qu'on a de l'argent en bas à gauche Chaque piège va nous coûter un peu d'argent De, de l'argent qu'on va gagner en tuant les orques Vous allez voir, vous allez comprendre en regardant Alors on va poser ça là On a plusieurs, on a plusieurs types de pièges on peut en gagner au fur et à mesure qu'on va progresser dans le jeu On je va en mettre un là Et il faudrait que je pose par terre, ça c'est des ralentisseurs En fait quand ils marchent dedans ils ralentissent un peu Hop et là j'ai plus d'argent Donc je peux pas en poser plus J'appuie sur G et on lâche la horde Donc voilà Alors on lance ça va, ça va jouer par vague, hein, Comme un tower defense comme je vous ai dit Voilà Alors j'ai pris en main l'arme Donc il y a deux tirs Il y a un tir avec des balles normales comme ça Voilà et on peut tirer des petits boulets de canon Qui permettent de euh, D'envoyer valdinguer un peu tout le monde Alors attendez j'ai perdu un raccourci clavier... Euh... Ouais... Non, je le vois pas... J'ai cherché... Euh, comment, euh, comment... Comment rouvrir mon menu des armes... Je ne sais plus, je, je, ils me l'ont dit dès le début, mais j'ai oublié la touche... Voilà... Hop... Ah ben pour l'instant on va se contenter de tirer sur les gens... Hop là... Vous voyez c'était le petit boulet que j'ai envoyé oui. euh, Ça peut être pratique Quand ils sont beaucoup, quand ils sont beaucoup en groupe hein. Parce que vous l'envoyez Et donc tout le monde s'en va valdinguer Si il y a des bords les précipices bah, il tombe dedans Vous voyez pour chaque orque qu'on a tué on a gagné gros un gros peu de <rire> hop, hop On a gagné un peu d'argent en bas à gauche donc, Du coup on peut poser des nouveaux pièges Et c'est parti Donc Je reprends mon arme maintenant, le je jeu pour retirer Allez donc c'est vraiment un jeu de réflexe, j'ai envie de dire, il faut être rapide. Regardez, hop là, vous avez, vous avez vu, j'ai envoyé tout le monde valdinguer, j'ai fait série sanglante x7. Ce qui me rapporte euh, des pièces, enfin des, de, la, de la monnaie, oui, ça doit être des pièces. Alors euh, ce qu'on voit en haut à gauche, euh, donc euh, le petit boulet qu'on envoie qui envoie valdinguer les gens, c'est euh, une sorte de magie. Donc la barre bleue, c'est une barre de mana. Euh, donc vous pouvez pas non plus en tirer à l'infini, sinon bah, on n'utiliserait jamais le tir normal. On n'utiliserait que, que les petites boules parce que sont un peu plus puissantes, euh, et elles atteignent plus de gens. Et en l'arbre rouge, bah, c'est tout simplement notre vie. Parce que le but des orcs, c'est d'une part de passer de l'autre côté. Et euh, d'autre part, de nous défoncer la tronche. Orc must die, euh, les orcs doivent mourir. Voilà, la vague est terminée. Euh, par contre, je ne sais pas comment prendre l'item. Bon, c'est pour récupérer du mana. Bon ça doit pas être très utile en plein combat, et la, la vie là, euh, je sais pas, peut-être que peut-être qu'il faut que j'en perde pour pouvoir récupérer, ils m'ont pas indiqué de touche, alors on va poser encore des nouveaux pièges ici et ici, hop, hop, allez, allez, on est parti, et plus on va avancer dans les vagues et plus on va avoir des ennemis, hein. normal ça augmente le niveau de difficulté, désolé pour ma voix, elle vient de partir en sucette, ah j'avais vraiment plus d'argent J'espère que j'en aurai un petit peu de toute façon voilà bah Je peux pas tellement poser plus de pièges que ça Enfin si je peux continuer hein. Le terrain il y en a encore un peu On est loin de l'autre de l'autre point la Série sanglante Hop là c'est pas mal de les envoyer Valenguer comme ça Et vu, il y en a qui passent par-dessus la rambarde Hop là ça en suit plein à la fois Je fais des petits combos qui me donnent pas mal de pas mal de pièces après ça revient toujours au même c'est un jeu plus fun il n'a pas une durée de vie limitée. vous vous ennuyez très vite après il ya une histoire et toute une histoire si vous la suivez bah, vous allez faire tous les, tous les, tous les différents terrains allez bon bah la pas qui posée là bas ah si elle a mis un peu du temps ah il y en a encore hein. pas terminé voilà Euh... Oui. Qu'est-ce que je fais Oui. Donc on va poser d'autres pièges. J'ai eu un petit moment là. Je sais plus qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Pièges, oui. Donc on va poser des pièges. On continue à en poser. Ah non, il est trop. Alors, non, je peux les supprimer. Voilà. Alors, en fait, je le revends pour le même prix, je crois. Pour les premiers pièges, je pense. Que ça, doit coûter, ça doit faire ça, mais après... On doit, on doit pouvoir les revendre moins mais cher. Là, c'est enfin, en mode facile. Donc ça va. Allez encore une, une, une rangée d'orques. Hein. Combo. Donc pour l'instant je m'en sors plutôt bien pour ce niveau. Pour, pour ces. On voit quand même qu'il y en a vraiment de plus en plus pour ces euh, pour ces vagues. Voilà. J'ai cherché le mot. Donc Là c'est plutôt bien. Il faut pas non plus voyez le mana le mana, j'en ai bientôt plus là haut. Faut pas non plus que j'utilise trop parce que quand j'en ai besoin Après j'ai plus que euh, Qu'une seule balle Que les balles tout Hop là, là il faudrait que j'en tire un Là au milieu Voilà Ah non, ah, j'ai touché personne Malheureusement, heureusement que j'ai des pièges un peu partout ça les, ça les tue pas mal Hop là Voilà vous voyez ils étaient, ils étaient pas mal en boucle Là x5 Pas mal en boucle là, en regroupé on en fait du bon massacre d'orque là Là c'est pas mal Oula petit bug graphique Voilà Ça y est, il, a, il En fait il a dansé, il y a un petit bug graphique Quand il, quand il se à dansé Donc on a fini le niveau au bord du gouffre Youh Crâne bonus euh, Les crânes qu'on gagne sur les parties vont nous permettre D'acheter de, des euh, Dépancher vos crânes dans le grimoire Soit ils vont nous, euh, soit des équipements Soit des, euh, des, euh, des, des Des sorts ou des Des armes en fait, c'est un peu bizarre. Il y a plein de trucs. Regardez, il faut acheter des pièges, hein. aussi une apparence, ouais aussi. Ouais. Voilà. Alors, crâne le menu ça. On continue. C'est parti. Ça charge les tunnels. Oula, ça je sens qu'il va y avoir deux, deux, deux hey, sorties Une autre faille s'est ouverte Bizarre je pensais les avoir toutes fermées On est où là C'est quoi ouais. ce tunnel On est dans les mines des nains C'est ici que je bosse Tu t'es reconverti dans les mines Tu croyais quoi Comme si j'étais bon qu'à tuer des orques et, et à jeter des sorts Et puis comment dire Les gens n'étaient pas super contents que je coupe la source de magie Voilà donc ils ont parlé moi, entre temps, je commençais à poser mes pièges un peu partout. Là, j'ai plus l'argent pour ça. Euh, j'ai encore de l'argent pour un petit ralentisseur. On peut pas en mettre plus loin là-bas. Euh, ouais, on peut pas aller là-bas, donc on va le mettre ici. Tu vois, tu dans une drôle de Et c'est parti. Lâcher la horde. Donc on va faire attention, on va gérer les deux. Alors, attendez. On va gérer les deux. Ah, j'ai un problème avec mes, mes touches. Je sais pas, je cherche les. Mon menu, euh, mon menu qui me permet de m'équiper j'aimerais bien mettre un, un truc dans l'emplacement le, mais je sais pas lequel c'est non ah je sais pas, je trouve pas la touche appuyé un peu sur toutes les touches pour vous dire euh... bon bah je sais pas je sais pas du tout, il faudrait que je recommence euh, donc on va les lancer... Alors attention, où c'est qu'ils vont apparaître Donc ils vont apparaître des deux côtés en fait. Hein. Donc euh, Non, euh, y a deux, y a deux, il y a deux... Vous avez vu, il y a deux failles. Je vais pas y arriver. Il y a deux failles et donc... Euh, il faut toujours les empêcher d'aller au bout du tunnel qui derrière nous. Vous voyez sur la mini-map en haut à droite. Hein, euh, c'est tout droit. J'ai envie de dire pour eux. Ils ont qu'à avancer. C'est pas tellement... Par contre moi, il va que je fasse très attention qu'il n'y en ait pas qui passent pendant que je m'occupe de, de cela. Là, pour l'instant la faille est fermée là-bas donc ça va Au début ça va être facile et ça va se compliquer Sérieusement Après Enfin qu'on est en mode facile Vous allez voir que c'est pas évident évident. Alors j'ai... Euh, on va tu remettre pièce, mettre des pièges oui, oh oui. Hop Eh j'ai déjà plus d'argent On va pas aller loin On va rester comme ça Allez. Non. C'est parti. Alors, ils arrivent de là-bas, comme j'avais dit. Je me suis bourré. Hop, hop. Donc pour l'instant, ils viennent que de droite. Donc ils ont fait une fois de gauche. Là, ils viennent de droite. 3 Donc comme je vous ai dit là bas j'ai pas tellement de choses à dire sur ce jeu. Bon, mis à part bon il est, il est joli, il est pas mieux, hein, il est il y a tôt, cette année, 2012 il me semble. Euh, pour pas dire des conneries, euh, je vous invite à regarder la description que je vais mettre plus tard. Quand enfin, la vidéo sera sur YouTube. Euh... Donc euh... Donc oui, bon. très joli. Ah ça y est là, vous voyez là c'était pas fini. Les deux entrées sont ouvertes, donc il je fasse attention là. Série sanglante. Ouais, ah bah là il y en arrive de deux côtés, vous voyez, carrément en même temps. Bon, ils n'ont pas été hein, focus parce que des fois ils vous en envoient d'un côté, vous allez les tuer, puis en fait vous apercevez qu'elle avait de l'autre côté aussi, ils sont passés, comme vous voyez. On devrait le voir très vite tout à l'heure. Regardez, il y en a qui arrivent là-bas. Hop Allez tous crever Donc il y en a des plus solides hein. vous voyez qu'on... Euh, on a pas que des orques verts, on a les orques là qui étaient un peu plus gris. Ceux-là ils tiennent deux coups, et plus en fait plus on va avancer dans l'histoire et plus on va, on va rencontrer des orques... Oula lui je l'avais pas vu Regardez Ah mais il y en a encore un là Donc il faut, il faut être attentif aux points les rouges. Ah, je me, suis, je, je me suis dit, en fait, comme, euh, comme il n'avait plus qui sortait, et que, euh, que j'avais pas le bouton pour lâcher la, la prochaine horde, pièges, et puis que la musique, la musique en elle-même était toujours en fond, donc euh, faut faire attention. Euh, Est-ce que j'ai des... Ouais. Il fait, y en a un certain nombre qui peuvent passer. Vous voyez en haut aussi, c'est marqué. En haut à droite. Ah, on peut les mettre carrément de très loin, les, les pièges. Ah c'est plutôt pratique comme ça Voilà c'est parti On leur a posé plein de trucs pour qu'ils euh, crèvent bien Ceux qui arrivent à passer qu'ils crèvent facilement euh, Ok pas de bras pas de chocolat Ils viennent de dire Juste hein. pour ceux qui n'ont pas entendu à cause de ma voix <rire> est... Il est comique en plus ce mec Il est, il est marrant il a du charisme Donc l'histoire en elle même est assez captivante Parce que vous vous marrez bien quoi. Donc là ils viennent nous dire que le gros bolos qui arrive là quand on le détruit, il y en a deux autres. Voilà. voilà. De toute façon, ils sont morts aussi. Quand on, quand on les détruit, ils se séparent en deux bolosses. Allez, crevez Ah, il commence à gagner du terrain, vous voyez. C'est pas si facile, et pourtant, je suis en mode facile. Hein. J'imagine pas le mode difficile. Ça doit être total, totalement horrible. Il doit falloir bien élaborer sa stratégie. De... Hop Ah j'ai jeté une boule pour rien. Il faut essayer de viser bien. Voilà, combo x3. Voilà. On a fait la vague. On va aller poser d'autres pièges. Ici, on va les ralentir devant, la, devant les trucs à pic. J'espère que ce sera la dernière, le dernier lâché, je pense. Hop là donc là on leur, on leur bloque bien le passage parce qu'ils sont pas bêtes aussi. C'est que, euh, que quand euh, ils sont bien bloqués, enfin euh, euh, quand ils sont pas bien bloqués, ils passent autour. Pas très bêtes. Je pense que ce, ce jeu a bien été fait quand même. Euh, voilà donc là ça se complique hein, de plus en plus. Il y en a vraiment de parcours, regardez, ça arrive des deux, des deux côtés. Il faut être attaqué, si vous avez deux tensions, ce n'est pas la peine de démarrer ce jeu. Vous n'allez pas y arriver. <rire> Tout simplement. Et on, on est en mode facile. Je sais pas comment on peut le finir. Comme je disais, on... c'est de la tactique. Moi je suis pas très fort en tactique, c'est pour ça que je me suis mis en mode facile. Je veux pas me prendre la tête pour, un, pour le test. Euh, J'avais déjà essayé en mode normal, Moi, euh, ouais, c'était beaucoup plus difficile. J'arrivais presque à la porte là-bas, euh, à la porte du, euh, du tunnel. Vers la, vers les, même vers les premiers niveaux, j'arrivais déjà à la porte parce que j'arrivais tellement, tellement à passer que. Regardez. Je l'avais pas vu là. Et il est toujours pas facilement mort. Hop là. Heureusement que pendant ce il n'y en a pas d'autres qui sont, qui sont arrivés parce que. Moi, bon, je ne serais pas sorti. Voilà, le niveau est terminé. Hop, tunnel. Victoire. Alors, non. Crâne bonus plus 3. On va peut-être pouvoir acheter un nouvel item pour vous montrer. Donc ça c'est un truc qu'on a débloqué ça non Ouais, est-ce que. Donc on a quelques petits trucs maintenant qu'on peut acheter. Regardez, qu'est-ce que je vais prendre hum, Je ne sais pas. Ça, c'est des pièges. Voilà. Acheter un piège.